On a décidé de tester de manger cru pendant plusieurs jours. C'est-à-dire qu'on a arrêté de manger euh, de, la, de, de la viande et des de aliments cuisinés pendant euh, quelques jours. Nous, on était quand même épatés en fait de voir, euh, voir l'impact que ça a eu sur... Euh sur notre corps et sur notre esprit en fait sur nos, nos, la mobilisation de notre, notre cerveau. Quoi. Il y a une énergie qui est, qui est permanente et qui est une connexion en fait à ce qui, à ce que tu fais qui est, qui, est, qui, est plus, qui est plus juste je trouve. Le mot qu'on qu'il décrit le mieux, c'est lucidité. C'est un peu au bout de 2-3 jours, c'est un peu comme si tous nos sens, tout notre cerveau, il se remettait à, à, à bien fonctionner euh, tout seul, tu vois. Il n'y avait pas de coup de barre après manger, il y avait euh, plein d'idées. Euh, moi, euh, il y des choses que j'avais la sensation de comprendre les choses facilement. Euh, de, le matin, j'étais de bonne humeur, je n'étais pas fatiguée. Une espèce de lucidité euh, un, un peu permanente. C'était une chouette expérience pour ça. Ce qui a été un peu dur pour manger cru, c'est qu'en fait, on n'est pas éduqué à, à, à cuisiner sans cuire. Généralement, ce qu'on a dans les placards et le frigo, ça ne convient pas pour cuisiner que cru. Il faut acheter des trucs un peu bizarres, comme des algues ou, ou des, des, des fruits secs que tu n'as que pas l'habitude, comme des noix de macadamia ou ce genre de choses, tu vois, pour varier un petit peu. Il a fallu être assez créatif. Ça, ça a été la première difficulté pour pas manger tout le temps de la salade ou des carottes râpées. Si tu re-remplis ton frigo, ben du coup, ça, ça coûte un peu, un peu des sous. quoi. Puisque déjà, c'est des produits qui sont pas communs, donc euh, ça coûte plus cher. En plus, nous, on mange bio, donc euh, c'est pas commun et c'est bio, donc ça coûte encore plus cher. C'est un peu atypique de faire ça, donc euh, les gens comprennent pas. Et pareil, euh, dès que tu veux manger en ville ou au resto... Euh, il n'y a, a pas de menu adapté, et puis en plus c'est difficile de résister à, à un bon kebab, tu vois, quand tu te balades en ville ou que tu vas boire une bière. Donc ça c'est chaud. Et après, y a le, la, troisième, la, la dernière chose, c'est que bah, les gens ils te prennent un peu pour une ouf, quoi. Tu passes vite, tu passes vite pour un radical alors que c'est qu'une expérience, quoi. Du coup, c'est pas, tr pas trop compris. Si vous avez des examens ou des trucs, euh, un peu intense à vivre ou à faire et que vous avez qui a besoin d'avoir euh, l'esprit mobilisé, ben ça vaut le coup d'essayer quoi parce que c'est une, une solution aussi plutôt que de prendre des cachets ou, ou quoi, euh, ça peut être chouette. Je disais aussi après en même titre qu'on peut qu'on fait une cure qu'on va faire un jeûne, ben bah, pourquoi pas faire des cures euh, comme ça de, temporaires de quelques jours, euh, de temps de régénérer un peu quoi, ça c'est chouette. Ouais. Mon compagnon est pas du tout du matin. Euh, il a du mal à être euh, opérationnel avant d'avoir bu son café ou d'avoir fumé sa cigarette. Et euh, pendant la cure de crue, il y a un matin où euh, 9h, euh, monsieur se lève euh, en chantant, en rigolant. Euh, là, là. Il avait une pêche incroyable alors qu'il n'avait ni fumé sa clope, ni bu son café. Et, euh, et là, ça m'a marqué. Je me suis dit « Waouh, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau du corps et au niveau de l'énergie de vie. » quoi. De, de, bah de manger du coup des légumes, euh, de la nourriture vivante, pas cuite et pas d'animal. L'année dernière, fait, euh, on a fêté mon anniversaire en famille avec ma famille. Ça fait très longtemps qu'on ne s'était pas vu. Avant que tout le monde arrive, j'ai fait du tri de photos euh, à la maison et j'ai vu donc ma famille euh, 20 ans avant. Et quand euh, ils sont arrivés euh, pour euh, faire euh, la fête à la maison, euh, j'ai percuté en fait à quel point en 20 ans, euh, ils étaient passés euh, de, de personnes euh, sveltes, en bonne santé, euh, euh, souples euh, et, et euh, au teint frais, à euh, finalement euh, des gens un peu fatigués ou euh, moins en forme. Quoi. Et j'ai percuté en me disant, je me suis dit « Waouh !» En fait, en 20 ans, euh, le corps, euh, ben, en fait, il prend un peu cher. Quoi. Finalement, il y a un petit enjeu à essayer de faire gaffe. Euh, euh, parce qu'en fait 20 ans ça passe vite. Et suite à ça je me suis mis un peu au yoga, euh, nous on mangeait déjà bio et en fait voilà parmi toute ces... cette envie de faire un peu autrement j'ai testé la cure de cru. Ça vaut le coup de faire l'expérience pour se rendre compte qu'en fait il ben, y a un vrai impact entre ce qu'on mange et comment on vit après son corps et comment on vit le quotidien.